Les forêts sont source de vie, lieu de richesse et de beauté qui font respirer la planète. Pour faire avancer l'ambition collective de préserver la terre et ses forêts, la République Gabonaise et la République Française rassemblent experts et dirigeants du monde entier à Libreville, au Gabon, le monde de l'Afrique, à l'occasion du One Forest Summit, les 1er et 2 mars 2023. One Forest, One Breath. Excellence, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le, comme vous le savez, annoncé à la COP27 de Charmel Cher, co-présidé par la France et le Gabon, le segment ministériel du One Forest Summit débute ce jour, mercredi 1er mars 2023, ici à Libreville, au Gabon. C'est donc avec beaucoup de fierté que le Gabon accueille le, la communauté du monde entier. Réunis autour d'un objectif commun, celui de la solidarité entre les trois bassins forestiers à l'échelle mondiale qui sont, je tiens à le mentionner, la forêt amazonienne, le bassin du Congo et la forêt tropicale d'Asie du Sud-Est. La protection de ces trois euh, cuen cuencas, a un défi mondial. Algunas personas dirán que es una cumbre más, pero no es así. Eh, la cumbre, una, un solo bosque, es una cumbre útil para la aplicación de una escala de decisión importante de nuestro planeta. Se pueden preguntar por qué Gabón, pero es importante recordar que como segundo pulmón ecológico del planeta, los bosques de la cuenca de Congo representan un patrimonio importante para la preservación de nuestra biodiversidad y como país eh, en el territorio cubierto, 80% de, del bosque ecuatorial, encontrado, situado en dos pulmones de Gabón, forma parte de los países, lucha contra el, el cambio climático. Durante estos dos países, los representantes de los países, de uh, empresas, inversores, uh, científicos, ex, expertos, colectividades locales, se van a movilizar para la transición ecológica y, y cambiar las prácticas a todo nivel. Para empezar, para abrir con esta cumbre de un solo bosque, preparando el terreno para los próximos eventos a lo largo de este día, Tenemos aquí eh, el programa detallado con las diferentes salas, los, los diferentes temas. Y yo no voy a mencionarlo para no tomar más tiempo. Se articularon en tres pilares. Cadena eh, sostenible, sesión temática. Eh, van a empezar con eh, la sesión del 2 de marzo. Voy a invitar aquí el, el ministro del Bosque de las Aguas a, a, a cargo del cambio climático y su excelencia eh, Crisula ministro les invito aquí a subir para tomar la palabra para su discurso muchas gracias buenos días a todos buenos días a todos bienvenidos a Libreville te voy a ver que aquí estamos vestidos de verde yo tengo una corbata mi corbata preferida la de nuestro amigo de Costa Rica no son los los elefantes Así que, donc en tant de ministre de l'environnement au Gabon, je vous le souhaite vraiment la bienvenue à Libreville. Ah, C'est un vrai plaisir de voir cette salle pleine de, de monde, pleine d'énergie. Mais je vais d'abord passer la, la parole à mon mon ami, mon collègue Chrisula. Qui va, qui va lancer le, le débat ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur les ministre, mais surtout mon cher ami, cher Lee, mesdames et messieurs les ministres, madame la commissaire, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer avec une pensée aujourd'hui pour un ami, le ministre Michael Moussa Adamo, qui nous a quitté beaucoup trop tôt et qui nous manque énormément. C'était un grand ministre des Affaires étrangères de ce pays, sans son expertise et sans son expérience. Ce One Forest n'aurait pas pu se tenir aujourd'hui. Tout au long de ces jours, alors, nous serons guidés par ce souvenir et son engagement, un ami et un frère pour lui. Merci, lui Des mois, alors, après la COP15 et trois mois après l'Égypte, ce One Forest Summit est une étape importante. Il ne s'agit pas ici. Bien sûr, découvrir auprès de nouveaux accords ou de nouvelles déclarations d'intention, nous sommes réunis ici pour un sommet d'action, un sommet de solutions. Nous voulons mettre en œuvre des engagements. Je pense notamment à l'accord historique adopté en décembre à Montréal pour mettre fin à la perte de la biodiversité et la restaurer. Cet accord contient des cibles fortes, ambitieuses comme la protection des 30% des terres et d'océans, la restauration des écosystèmes dégradés ou encore des engagements financiers très importants. Et je le répète, ces engagements ne suffisent pas. Il faut désormais les mettre en œuvre. Il y a en eff effet urgence, urgence à protéger notre climat, urgence à protéger notre nature et sa biodiversité, et urgence à promouvoir un développement durable au bénéfice de toutes les populations et des de populations autochtones. Et justement, les forêts tropicales se trouvent au cœur de ce triple défi le défi climatique. Les forêts absorbent deux fois plus de CO2 qu'elles n'émettent, près de 7,6 milliards de tonnes par an, davantage que les émissions annuelles des États-Unis. Les défis de la biodiversité. Alors qu'elle couvre à peine 10% de la planète, les forêts tropicales arbitrent 70% des espèces végétales connues et 90% des espèces vertébrées. Les défis du développement durable. 350 millions de personnes dépendent directement des forêts tropicales pour vivre et 1,6 milliard indirectement. Vous voyez que notre tasse est immense. À 40 ans, nous avons perdu près de 20% des forêts tropicales mondiales. Cette déforestation tropicale est responsable de 13% des émissions mondiales de CO2. Au lendemain, lors de la COP15, ce sommet ici, euh, ce sommet de Libreville, et cette journée en particulier du travail, ces amis doivent nous permettre de trouver des solutions concrètes pour préserver les trois grands bassins forestiers et notamment les bassins du Congo. Nous avons identifié trois axes de travail sur lesquels nous devons aboutir à des solutions concrètes. Tout d'abord, nous voulons renforcer la coopération scientifique entre les trois grands bassins tropicaux. Il s'agit d'accroître l'expertise internationale sur les services rendus par la forêt. On ne peut pas protéger la forêt sans la connaître. Nous allons aussi évoquer les liens entre biodiversité et santé dans le cadre d'initiatives présentes sur la santé environnementale. Et nous dessinerons les contours d'un grand programme ambitieux, One Forest Vision, afin d'établir une connaissance et une surveillance détaillée des stocks de carbone et réserves vitales de biodiversité des forêts tropicales. Je profite alors pour saluer tous les scientifiques à salle, la ministre bonnet et la ministre française. Notre deuxième axe de travail, c'est le développement des filières plus durables. L'objectif, là, c'est d'investir dans des filières de production locale pour élaborer des produits respectueux de forêt pour les marchés locaux et internationaux à des prix justes qui profiteront davantage aux populations locales. Cela peut concerner la construction en bois, bien sûr, mais aussi le café, le cacao ou encore le caoutchouc. Il y a de nombreuses opportunités de partenariat économique et je pense euh, pour cette raison que et je salue aussi euh, le ministre Bessu et que le forum économique pour les forêts, que vous allez organiser demain, demain c'est si important. Troisième alors et dernier axe, ça va être le financement innovant pour la protection des forêts. Nous tous qui avons participé au COP, climat et biodiversité, nous les savons. Les financements sont le nerf de la guerre. Bien sûr, le fonds public reste essentiel. Et je vais rappeler ici que mon pays, la France, prend toute sa part en doublant ses financements internationaux pour la biodiversité, pour atteindre un milliard d'euros dès 2025. Pour les forêts du bassin du Congo, je ne vais pas dévancer les annonces du président de la République, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la France va poursuivre et accélérer son effort, notamment via l'initiative CAFI, pour les forêts d'Afrique centrale. Mais si justement on prend l'exemple du passant du Congo, il ne capte à peine 11% des financements internationaux pour les forêts. Ces flux sont insuffisants. Nous allons donc aborder aujourd'hui des questions sensibles mais cruciales, comment mettre en place un marché de carbone premium de haute intégrité et à haute valeur environnementale qui incorpore des co-bénéfices pour la nature et les populations, comment changer de paradigme pour le financement de la conservation à travers l'établissement de partenariats pour la conservation positive. Alors voilà, nous allons le faire ensemble. Maintenant, concernant la méthode de ce sommet, telle que nous l'avons conçu, avec, lié avec tous nos partenaires entre le Gabon et la France, c'est de répondre à un grand défi global, la protection des forêts en bâtissant des partenariats internationaux. Nous le savons tous, la protection des biens publics mondiaux nécessite des partenariats solide et ambitieux. C'est précisément ce que nous faisons avec le Gabon via la co-organisation de ces sommets, mais surtout beaucoup plus structurel. Pour la première fois, nos deux pays se sont unis pour devenir co-facilitateurs du partenariat des forêts des du bassin du Congo pour les prochaines deux années. Et j'aimerais, permettez-moi, souligner qu'au cœur de ce partenariat, se trouve la francophonie. Je trouve que c'est un très bon message, chère Ali, que toi et moi, qui ne sommes pas nés avec les Français pour langue maternelle, nous soyons aujourd'hui ministres des républiques francophones et nous, et nous dialoguons aujourd'hui dans cette langue pour travailler ensemble à la protection des forêts. Vous voyez que la francophonie, c'est plus que jamais une langue d'opportunité. Mais la volonté de la France, c'est de multiplier ce partenariat sur les biens publics mondiaux avec tous les pays. Je vois notre ami France, le ministre de l'Environnement de Costa Rica, merci d'être ici, et où avec, euh, tra on travaille pas seulement sur les forêts, mais sur les questions des océans. Mais aussi avec la barbate, sur les questions financières et la vulnérabilité climatique partout où il s'agira de s'unir pour protéger ensemble nos biens communs, vous trouverez la France un partenaire attentif, un allié déterminé. Alors, euh, ces partenariats, alors ils vont au-delà. On a voulu beaucoup avec les qui vont au-delà des États. Alors, euh, ce sommet est un parfait exemple. Nous détenons tous, une, tous ici, une part de solution. Tout d'abord, les jeunes engagés avec le One Forest Youth Forum, le travail doit nous guider et nous aspirer et nous aurons l'occasion d'échanger cet après-midi. Je pense bien sûr aux communautés locales et autochtones, véritables gardiens des forêts et de leur protection, aux scientifiques avec un important colloque qui s'est tenu ici, et des dizaines de scientifiques de trois bassins et des pays du Nord qui sont venus ici, à Libreville, pour éclairer les décideurs. Et je pense, à la fin, aux prises, car on ne peut pas protéger les forêts en les mettant sous cloche et en niant leur potentiel au service d'une croissance et de développement durable. Et enfin, j'aimerais finir en soulignant qu'au cœur de ce partenariat pour les forêts se trouve l'Afrique, et le bassin du Congo. On l'a vu dans les négociations de 2020, notamment avec une COP africaine, que le continent africain est plus central que jamais dans les défis mondiaux, mais aussi dans les solutions mondiales. De passer ses liens très fort avec le continent, la France reconnaît cette centralité et c'est pour cela que le président de la République a souhaité organiser ce sommet à Libreville au cœur du bassin du Congo. Sur le sujet qui nous réunit, les forêts ont ici au cœur de plus grands puits de carbone au monde et d'un trésor de biodiversité unique. Mais li vous dira sûrement tout cela mieux que moi. Alors, mesdames et messieurs, ce sommet marque une étape Important, nous ne voulons pas faire de C One Forest Summit un sommet de plus, créer une initiative de plus. Nous avons déjà un cap clair grâce à la COP 15 et à l'accord de Paris. Nous avons déjà des engagements financiers siffrés sous les forêts, notamment depuis la COP 26 de Glasgow. Avec alors l'appui décisif de nos partenaires norvégiens et allemands, nous avons aussi des mécanismes financiers qui ont fait leur preuve. à revanche. Nous devrons coordonner maintenant. Voilà notre travail et ce rendez-vous avec de nombreux autres. Il y a l'important sommet des trois bassins aussi qui sera en temps fort de coordination internationale pour les forêts. Et je vais remercier le leadership du Congo et la ministre Alet Soudan Nono sur ces dossiers. Mais il y a aussi l'initiative vers Brésil-Indonésie qui a été lancée lors de la pré-Cop 27 Kinshasa et je veux aussi saluer le rôle joué par la vice ministre Madame F Bazaïba. Il y a bien sûr aussi le sommet des pays amazoniennes qui sera organisé dans les prochains mois par le Brésil et la Colombie. La France, aussi qui est un État amazonien, y prendra toute sa part. Mais ici, il y a les forêts de l'Asie et permettez-moi de remercier les ministres et qu'il est venu de la Papouasie d'être à nos côtés. Et à la fin, il y a la question de financement avec les sommets pour un nouveau pacte financier global qui aura lieu en juin à Paris. Je les cite car les questions financières, l'enjeu de la rémunération des services écosystémiques sont l'un des principaux défis pour la protection des forêts. Le sommet des ODD en septembre à New York aussi sera une autre occasion de faire un bilan à en mi-parcours. Enfin, tous ensemble, je pense dans cette dynamique, Shirley, on y va vers, ensemble vers la COP28 aux Émirats, qui devra être l'aboutissement et le point de convergence de tous ces efforts. Vous les voyez alors, mesdames et messieurs, la est très dense, les défis sont immenses, notre détermination quand même, et tout autant. Alors, je vous donne aussi un Dan, rendez-vous dans quelques minutes, mais je passe la parole à mon coéquipier, à mon ami Lee. Lee, merci beaucoup de cette belle hospitalité, merci de cette belle organisation. Nous sommes tous ravis d'être chez toi. Merci. Je pense que Chrysoula a tout dit. Oh. <rire> euh, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, euh, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales, euh, euh, distingués invités. Pour, comme Chrysoula a dit, et avec une émotion évidente, Hein, pour tout le monde qui a connu Michael Moussa, mon, mon frère, le ministre des Affaires étrangères qui, avec lequel on a lancé cette aventure et qui nous a quittés, euh, je peux imaginer là où il est, je peux imaginer son sourire et je sais qu'il est content qu'on est qu là aujourd'hui. Hein. Euh, depuis qu'il est parti, je dis à tout le monde qu'on fait ce sommet pour lui. C'est plus avec lui, mais c'est pour lui. Donc, donc, donc euh, je souhaite à tout le monde dans cette salle, dans les dans les salles qui suivent euh, sur les écrans, le bienvenue à, à Liboville, au Gabon, le, dans le nom de notre président de la République, Son Excellence Ali Bongo Andimba, qui co-organise co ce sommet avec le, le président Macron. Vous êtes vraiment le bienvenu à Libreville. J'espère qu'on va passer un moment euh, euh, passionnant ensemble. J je, vais, je vais me, me permettre de ne pas lire mon long discours. M mon équipe a fait un très bon discours, mais je... je, je, je euh, je ne vais pas répéter ce que Kisoula a dit. Je, je vais donner un exemple. Comme euh, on est dans le bassin du Congo, je vais parler... Euh, Excusez-moi, les, les forêts de l'Amazonie, d'Asie du Sud-Est sont aussi importantes, mais vous êtes euh, euh, ici avec nous aujourd'hui. Les, les forêts dans lesquelles on se trouve ici, représente une stock à peu près de 10 ans des émissions mondiales de CO2. Donc si on perd ces forêts, on perd tout simplement la lutte contre les changements climatiques. On passe dans un monde, on va condamner nos enfants, nos petits-enfants, à vivre dans un monde de 3 ou 4 ou de même de 5 degrés de plus. 4 degrés de plus, c'est le moyen sur la planète. Le deux tiers de la planète, c'est l'eau. Donc, 4 degrés de plus, ça peut faire 10 degrés de plus dans certains endroits, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. 10 degrés de plus. Dans un monde où on, on, on voit déjà des catastrophes climatiques, en Afrique, on a 22 millions de, de personnes dans le coin de l'Afrique hein, qui sont menacées de mort à cause d'une sécheresse rendue beaucoup plus forte par les changements climatiques. Donc, non, <coughs> il n'y a plus à débattre. On est, on est dans une, on est dans une, une crise. C'est peut-être pas une crise aussi immédiate que le Covid. On a vu la réaction au Covid. C'était une menace immédiate. Il y a eu une réaction. On parlait de trillions de dollars. Mais, mais je pense que cette crise climatique et euh, la perte de biodiversité, c'est une crise plus importante que Covid. C'est une menace plus importante, mais c'est une menace sur euh, des, des décennies. Donc, on, on, on est tous là. L'exemple que je donne souvent en Afrique, c'est que les forêts de l'Afrique équatoriale euh, sont pas seulement un stock de carbone. Ils sont également une source de services écosystémiques. On rend des services euh, à la planète. L'eau qui, qui, qui, qui évapore sur les forêts est transportée sur les fleuves atmosphériques vers le Sahel et vers l'Éthiopie. Donc, euh, la pluie qui tombe en Éthiopie et qui remplit le Nil bleu vient pour une partie de ces forêts équatorielles. Et le Nil bleu qui va aller en, en Égypte pour, pour euh, irriguer, pour, pour promouvoir l'agriculture. Donc, si on perd ces forêts, on perd ces services, on perd le Nil Bleu, on perd l'agriculture en Égypte. Et on va vers l'Afrique où on va trouver des centaines de millions de réfugiés climatiques. Hein? Feu Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de, des Nations Unies, a dit il y a 15 ans que les changements climatiques risquent de déstabiliser la moitié des pays en Afrique de provoquer des guerres de l'eau. Donc, euh, l'exemple que je donne de, de, de, de l'humidité qui quitte la, la forêt équatoriale, qui va en Éthiopie, qui va en Égypte, je le dis avec une confiance, comme si c'est 100% prouvé, parce que je suis un politicien, un ministre. Mais en tant que scientifique, il y a des papiers scientifiques, mais ces phénomènes ne sont pas très bien étudiés. On dit que le bassin du Congo, les forêts équatoriales de l'Afrique, c'est une vraie priorité pour la planète. Mais on n'a pas fait les études qu'il faut pour vraiment comprendre ces questions et ces liens. Donc, on va parler ici de la science. Ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas. Et comment... Partout dans le monde où il y a les forêts, on peut améliorer nos connaissances qui sont encore pas, pas complets. On va parler de comment euh, exploiter durablement, gérer et préserver ces forêts, hein, exploiter pour préserver, comme on dit euh, au Gabon. Et on va parler de comment financer. Hein. Donc, donc euh, les forêts représentent... La en potentiel, 20-30% de la solution au changement climatique qui est, d'après moi, le plus grande menace hein, qui est devant nous tous, qui est surtout devant nos enfants et nos petits-enfants. Donc, je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de venir ici à Libreville. Euh, je vous encourage de parler avec passion de ces sujets, d'échanger. Il y a peut-être quelques question qui fâche. Mais on va traiter ça. Euh, ici au Gabon, on dit qu'on est le pays de dialogue. Donc, on peut avoir des points de vue différents, mais ensemble on va discuter pour trouver un consensus. Et on aura l'honneur demain de pouvoir, nous tous qui sont dans cette salle, on aura des porte-parole qui vont euh, monter nos discussions au niveau du chef d'État. Euh, donc, c'est assez rare qu'on a la, la possibilité de passer directement ces messages euh, au niveau du chefs d'État. Donc, euh, euh, euh, bon sommet à euh, euh, One Forest. Euh, et euh, on, va, on va faire une petite photo de famille pour les, pour les ministres qui ont fait le voyage. Et ensuite, euh, on va passer dans les, dans les salles des, des trois groupes de travail science, exploitation durable et finance. Euh, merci beaucoup, tout le monde. Voilà qui, voilà qui, est, qui est dit. Professeur Lee, euh... Il faut que je justifie quand même pourquoi je suis ici mais bon by the way you did my work la photo de famille également effectivement euh, je vais appeler respectivement les ministres donc des délégations qui ont fait le déplacement ainsi que les ministres du gouvernement du, euh, du gouvernement gabonais à rejoindre le ministre des eaux et forêts et madame la secrétaire d'état pour la traditionnelle photo de famille Pendant que le comité d'organisation met en place la, la scène, j'aimerais quand même rappeler que les différentes thématiques qui ont été énoncées par euh, nos deux speakers ce matin vont se dérouler simultanément. Vous avez un programme dans votre welcome pack qui vous permettra d'accéder aux différentes salles prévues à cet effet